Quatrième vidéo sur la présentation des tomates et la récupération des graines. Je voulais vous montrer l'état du bac numéro 1. J'ai arraché les haricots améthystes euh, et euh, j'ai semé euh, dans la foulée trois variétés de, de carottes. Donc sur, euh, sur deux lignes. Et ce qui permet maintenant de voir... Euh, bah les, les, les cacahuètes hein, on, voit, on voit les plants de cacahuètes qui sont quand même assez jolis et euh, aussi mes plants de, de piment donc euh, piment de cayenne pour les deux premiers donc piment d'espelette pour le troisième voilà on voit aussi un peu mieux les, les tomates là Voilà, donc on va passer à la première qui se trouve dans le bac numéro 2. Donc, première tomate, c'est une tomate Odessa. Donc, elle est ici. Voilà. Donc elle est, elle est quand même assez jolie. On verra au niveau du poids si ça correspond. Donc, vous voyez, le pied est vraiment très petit. J'ai encore ramassé des tomates glaciers ce matin, et il y en a encore pas mal sur le pied, donc je trouve que c'est plutôt productif. Donc le goût n'est pas exceptionnel sur la tomate glacier, mais elle a le, elle a le mérite quand même d'être productive et d'être hâtive. Euh, je vous montre la tomate qu'on va ramasser, donc c'est la Grégory Altai, et en plus il y en a plusieurs, donc alors, je ne vais pas toutes les ramasser, je pense je vais vraiment prendre les, les plus mûres, euh, je pense qu'il y en a au moins deux qui sont mûres, qui sont vraiment bien mûres, euh, et sinon il y a quatre tomates, mais euh, celle-ci a l'air vraiment vraiment très bien. J'aurais dû... J'aurais dû la couper, ça aurait été plus, plus joli, mais bon. Donc la couleur est vraiment, est vraiment très belle. Je vais prendre un, une pince ou quelque chose, ou un ciseau, pour couper, parce que là, c'est vraiment pas beau. Les Grégory Altaï, et le pied. Voilà Le pied qui fait à peu près, euh, je dirais, pas loin, à 1m70. Hein. 1m70, je dirais. Et donc il y en a encore plusieurs. Plusieurs autres en attente, de belles tailles, un peu partout. Il y en a encore une plus bas. Donc, nouvelle tomate, la Vintage Wine. Voilà, je vous montre le pied. Il doit faire à peu près 1m60, je dirais. Donc, il y a encore d'autres tomates qui, qui vont arriver, hein. comme celle-ci par exemple. Bon, j'ai préféré la laisser, parce que par rapport à celle-ci, voilà, celle-ci est un petit peu plus éclatante que l'autre. Mais euh, il, y en encore, il y en a encore pas mal. Hein. Donc, sans doute en dessous aussi, oui, il y, en a, il y en a un peu par terre. Donc ça donne plutôt pas mal. Hein. La, la Vintage Wine, c'est quand même assez productif. On va passer à la Tomate Blue Beauty. Donc... Voilà, et là, celle-ci, elle, elle commence vraiment à aller à point là. Je vais essayer à la main. Voilà. Donc la Blue Beauty, vous voyez, je la trouve assez jolie. Bon, elle est un petit peu fendue, mais sinon à part ça, là, la couleur est plutôt pas mal. Donc le pied, comme vous voyez, le pied est vraiment pas très haut, il doit faire 1m30, hein, pas plus mais bon il y a quand même pas mal de tomates dessus donc euh, plusieurs informations il y a peut-être même une deuxième ah, celle-ci elle est un petit peu juste je trouve non elle est un petit peu ferme donc euh, la marque globe donc euh, voilà apparemment j'en ai au moins deux voire trois qui, qui sont bonnes à ramasser donc le pied euh, alors le pied il est bon, il doit faire Pareil, hein, il doit faire un petit peu plus haut, mais peut-être 1m40, 1m40 parce que là il est un peu couché. Euh, donc il y a quand même quelques tomates. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, il y en a d'autres qui vont venir. Donc euh, c'est relativement bon je trouve pour, euh, pour la récolte. Voilà, donc je vous montre les tomates Mar Globe. Donc c'est un petit calibre. Hein, c'est... C'est pas, pas extrêmement gros, je dirais que ça fait à peu près entre 4 et 5 cm de diamètre à vue de nez. Donc là, on est sur la Big Rainbow, donc la première tomate vraiment très grosse que je vais récolter. Je vous montre la dernière tomate que j'ai récoltée, donc c'est une tomate sibériane ou sibérien. Donc vous voyez la taille à peu près, là, ça doit faire à peu près 6 cm, je dirais, à vue de nez. 6 cm de diamètre donc le pied n'est pas très grand c'est relativement peu encombrant en fait et euh, il y a quand même beaucoup de beaucoup de tomates hein. donc euh, ça a l'air assez productif hein. moi j'en ai j'en ai encore quelques unes là. alors il y en a des plus petites mais globalement elles font relativement toute la cette taille là bon là on voit voilà c'est un petit peu plus petit peut-être ici on en a quelques grosses mais globalement, c'est à peu près ça. Donc, euh, donc voilà. Je fais le point euh, sur ce que j'ai ramassé. Donc euh, la première tomate Odessa, suivie de Vintage Wine, suivie de Gregory Altai, euh, suivie des tomates Mark Globe, suivie de la Blue Beauty, suivie euh, de la Big Rainbow et enfin euh, la tomate sibériane ou sibérian. Donc nous sommes de retour dans la cuisine. Euh, je vais vous présenter les sept tomates que j'ai ramassées tout à l'heure. Donc la première tomate, donc, que je vous remontre, l'Odessa. La deuxième tomate, Vintage Wine. La troisième tomate, Gregory Altai. Ensuite, euh, la marque Globe. Donc elles sont à peu près de la même taille. Elle doit faire, euh, je dirais, 5-6 cm. Ensuite, donc ensuite on a la bio Beauty, donc celle-là elle a vraiment une jolie couleur, elle est, elle est vraiment euh, rouge, euh, intense, hein, vraiment, euh, donc c'est quand même assez joli je trouve comme couleur. Et euh, donc l'avant-dernière, la, donc la Big Rainbow, donc qui est vraiment énorme, hein. vraiment c'est vraiment une belle tomate. Là, pour faire des tomates farcies, ça devrait bien aller, je pense. Voilà. Et la dernière, donc la tomate sibériane. Donc qui est une tomate assez classique, qui ressemble beaucoup à la tomate marque Globe. Un petit peu plus grosse que la marque Globe. La première tomate, la tomate Odessa. Donc euh, première chose, je la mesure en diamètre. Donc ça fait à peu près 6,6 euh, cm sur à peu près 4 euh, 4 et demi. Donc je vais la peser. Donc 120 g et maintenant, je vais la découper. Donc il y a pas mal de graines. Elle est assez juteuse. Donc maintenant je récupère les graines et je vous reprends après. Donc la deuxième tomate, la Vintage Wine. Donc je vais la mesurer au niveau diamètre. On est sur 9 cm à peu près. sur on est sur 5,5 à peu près. Ouais c'est ça, entre 5,5 et 5,6. Donc je vais la peser. Et là on est sur 250 grammes. Donc maintenant je vais la couper. La couleur, euh, couleur, je la trouve vraiment très jolie avec beaucoup de graines. Voilà, donc je vais récupérer les graines et je vous reprends après. le Troisième tomate, la Grégory Altaï. Donc, je, pareil, je vais la mesurer. Donc, le diamètre. On est sur 8,4 à peu près, 8 cm 4 sur 5,7. C'est à peu près pareil. Là, c'est peut-être un peu plus petit. Ouais, 5,3. Donc maintenant, je vais la peser. Donc elle fait alors 189 grammes. 188, bon, ça fluctue entre 189 et et 188 et la deuxième on est à 175 donc là je suis plutôt dans la fourchette basse en fait le poids annoncé est plutôt euh, de 200 à 500 grammes donc moi je suis plutôt dans le bas dans le bas de la fourchette mais bon on n'est pas loin voilà donc euh, maintenant euh, bah, je vais euh, la couper voilà donc je vais la couper comme ça elle est aussi assez juteuse, comme la Vintage Wine, voilà. c'est assez joli, hein. c'est vraiment juteux. Euh, il y a quelques graines, mais on les, ça n'a pas l'air évident de les récupérer, donc euh, je, vais, je vais les récupérer et je vous reprends après. Donc on passe maintenant à la tomate Mark Globe. Euh, Donc, il y en a trois. Elles font à peu près la même taille, à part peut-être celle-là qui est un petit peu plus petite. Donc on va voir un petit peu. Le diamètre, on est sur à peu près 5. La hauteur, à peu près 4'2. 4'2, 4'3. Donc je pense que sur celle-ci, on est sur la même chose. Pareil. Ouais, c'est ça. Bon, L'autre, je la mesure pas, mais on voit... On voit Très bien que qu'elle est beaucoup plus petite. Donc au niveau du poids. Alors la plus petite. 48. 64. 65. Donc là, euh, je pense qu'il y a un problème. Parce que le poids euh, qui est annoncé est, en, est entre... 150 et 300 grammes donc là euh, je suis loin euh, du poids de la tomate donc donc là on est euh, deux fois et demi moins donc euh, je vais vérifier mais euh, je pense qu'il y a un problème sur cette tomate donc euh, c'est clair je vais pas récupérer les graines euh, parce que là ça ne correspond absolument pas du tout à, à ce que je suis censé obtenir je regarderai si j'en ai d'autres qui seront plus grosses mais toujours est-il que celles-ci sont vraiment trop petites même si elles sont les premières, pourtant elles semblent vraiment symétriques mais je pense qu'il y a un souci sur cette, sur cette variété. Je passe maintenant à la Blue Beauty, donc elle a une très jolie couleur, moi je la trouve vraiment vraiment très jolie, je vais la mesurer, donc le diamètre je suis sur 6,8 à peu près, 6,9 on est sur à peu près 5 cm donc je vais la peser donc elle fait 140 grammes donc là c'est bon on est on est dans la moyenne qui est de 100 à 225 grammes donc là il n'y a pas de problème ça paraît ça paraît bon donc maintenant je vais la couper donc. donc oui c'est joli aussi à l'intérieur il y a pas mal, de, pas mal de graines elle est relativement juteuse donc je récupère les graines et je vous reprends après donc maintenant on passe sur la bigrainebo donc qui est vraiment, vraiment très belle les couleurs sont sympas, le rouge, en tout cas, j'adore, j'aime beaucoup ce, cette couleur de rouge. Donc, je vais la mesurer, enfin, je vais essayer parce que c'est pas évident. Donc, on est dans les 10 cm, et comme ça, on est à peu près à 9,3, comme c'est assez rond au final, donc c'est dans les 10 cm, 10, 9 à 10 cm de diamètre pour une, une tomate qui est pratiquement ronde. Donc maintenant on va la peser. On est à 502 grammes Et donc la fourchette de poids est annoncée entre 200 et 500 grammes. Donc on est dans le haut de la fourchette. Donc euh, bah, c'est vraiment super, hein. là c'est vraiment euh, une belle tomate. Je vais la couper. Donc, Voilà, donc elle est entièrement rouge. Et il y a quand même pas mal de graines, mais beaucoup de chair. Donc, les graines en périphérie est quand même euh, une belle tomate. Donc, je vais récupérer les graines et je vous reprends après. Voilà, donc on passe à la dernière tomate, la tomate Sibérian. Donc, je vais la mesurer. Donc, en diamètre, on est à 5,4 et en hauteur, 4,9. Donc maintenant, je vais la peser. Donc elle fait 82 grammes. Donc la fourchette est à 90, 90 à 180. Donc on n'est vraiment pas loin. Donc on va considérer que c'est quand même, c'est quand même bon. Maintenant, je vais la couper. Voilà. Et donc maintenant, je vais récupérer les graines et je vous reprends après. J'ai classé les tomates par ordre de préférence, donc d'après mes propres goûts. Donc je rappelle que j'aime les tomates qui sont assez sucrées, douces et juteuses. Donc dans cette catégorie, en fait, les trois premières, Vintage Wine, Blue Beauty, et Grigori Altaï se classe vraiment dans cette catégorie là, je trouve qu'elles sont vraiment très bonnes, donc euh, moi je vous les recommande toutes les trois, euh, pour la Grigori Altaï, alors euh, je me suis vraiment embêté pour euh, rester poli, euh, pour récupérer les graines, il y en a très peu et elles sont vraiment très difficiles d'accès, donc euh, j'ai fait de la... La chair à pâté de ma tomate pour réussir à obtenir quelques graines donc c'est vrai que c'est pas évident si on veut récupérer les graines sur cette, cette tomate là c'est la première sur laquelle j'ai autant de difficultés à récupérer les graines donc ensuite la tomate Odessa est assez bonne elle est plutôt neutre moi je la trouve assez neutre elle n'est pas acide elle n'est pas pas vraiment douce, mais euh, elle s'en approche. Euh, ensuite, la Big Rainbow, alors, elle est très bien par rapport au poids, bien sûr. Euh, au niveau du goût, elle est douce, euh, mais par contre, elle est très peu sucrée. Euh, donc, euh, apparemment, elle était annoncée comme sucrée. Alors, peut-être qu'on n'a pas la même notion de sucré, mais moi, je la trouve pas extrêmement sucrée. Donc euh, je la trouve même plutôt neutre, euh, à ce niveau-là. Ensuite, la tomate sibériane est bonne. C'est pas une saveur euh, exceptionnelle. Moi, je la classerais euh, plutôt avec la Glacier, la imur Prior Beta. Donc c'est des tomates qui, qui sont très bien, euh, qui, qui donnent beaucoup. Euh, la sibériane comme la Glacier. Euh, donc il y a beaucoup de tomates dessus, elles sont quand même relativement euh, hâtives. Euh, par contre, euh, bon, si je la, je la mange, je la mangerai à l'apéritif avec euh, du ketchup pour essayer de rehausser un peu le goût qui n'est euh, pas exceptionnel. Euh, mais c'est une bonne tomate. Mais euh, il est clair que si je devais choisir, euh, je ne la retiendrais pas forcément euh, pour euh, une sélection restreinte de tomates. Donc c'était mon avis subjectif bien sûr. Donc à vous de voir si euh, vous voulez la, la tester. De toute façon, moi j'aurai les graines de, de toutes les tomates que, que je récupère, à part celles sur lesquelles euh, j'ai euh, eu des problèmes vraiment de goût ou de correspondance au niveau des poids, comme par exemple la marque Globe. Donc la marque Globe, je l'ai quand même goûtée. Euh, et euh, bah, ce qui tombe très bien, c'est qu'elle n'est vraiment pas terrible au niveau du goût. Donc, il n'y a pas de regret à avoir sur cette tomate. Voilà. Donc, euh, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Euh, si vous n'êtes pas encore abonné, euh, bah, je vous invite à, à le faire pour euh, vous tenir au courant de la sortie de mes dernières vidéos. A bientôt